Euh, Coravin c'est révolutionnaire en fait, il y a vraiment plein plein plein d'utilisations. Le principe en fait il est tout simple, c'est de, de déguster un vin sans ouvrir la bouteille et de pouvoir la remettre en cave derrière. Euh, donc on peut imaginer tout à fait euh, bah, goûter ces vins euh, qu'on a en cave. Si le vin n'est pas, euh, pas prêt à boire, eh bien, on y revient six mois, un an plus tard. Et, euh, et voilà, ça permet de goûter le vin quand il est prêt à boire. Euh, ça c'est la première chose. Et puis euh, tu peux également euh, avoir une, une consommation au verre. Euh, voilà pour les personnes qui ont une consommation modérée, bah, on se sert juste un verre et puis, euh, et puis bah, le lendemain on change de vin. Euh, voilà, on n'a plus besoin d'ouvrir une bouteille systématiquement euh, et de boire le même vin toute la semaine, euh, sachant qu'à la fin de la semaine le vin il est oxydé, là le corps à vin, c'est plus un problème. On change de vin, on n'est même pas obligé d'attendre la grande occasion pour, euh, euh, bah, pour servir les, les grands vins qu'on a en, qu en cave. Donc quand même, c'est quand même assez génial. Et puis, il oh, y, y a plein d'autres utilisations, hein, pour faire des, des mésévins par exemple, des accords mésévins, euh, pour tester des vins sur un plat, c'est super. Hein, euh, euh pour déglacer aussi un, un plat, euh, hop, on se, pr on prélève juste euh, un verre euh, du, du, du vin dont on a besoin pour le plat et, euh, et hop, donc là on peut mettre carrément des, euh, voilà, des, des grands vins. On fait pas de la, la bonne cuisine avec euh, des mauvais vins, donc euh, ça c'est, c'est absolument génial quoi. Euh, Coravin, ça, c'est vraiment, c est, c est un, un véritable joujou pour un amateur de vin, c'est révolutionnaire.